Donc la première question que je te pose qui nous intéresse c'est d'avoir ouais. une idée à peu près sur toute l'année de toutes les mmh. interventions que tu dois faire ouais. euh, pour mener à bien cette production de, de fruits. Quoi. Mmh. Alors si on commence par l'hiver, on va commencer donc par la taille, taille en fin d'hiver, taille fin février, début mars. Hein. Donc taille euh, tronçonneuse avec une perche élagueuse, hein, on fait ça du sol et après donc on passe Obligatoirement sur tous les pommiers tous les ans, ça dépend. Suite à ça, on fait aussi un passage avec le tracteur et la fourche et puis la, la caisse pour aller enlever le gui qui peut pousser dans les arbres. Donc, ça, on fait ça à deux. Donc, ça, c'est la partie taille. Donc, il peut prendre. Après, c'est pas facile à quantifier le temps parce que nous, dans la ferme, on fait ça deux heures l'après-midi, après, on va faire le travail des bêtes. Mais bon, ça peut prendre une petite semaine, allez. Après, quand on les a taillés quand on les taille régulièrement, après, il y a moins de passages à faire, hein, il y a moins de, mais moins de travail. Hein. Après, on arrive au mois, au mois de mars, on passe un coup de herse pour les tout ça, pour égaliser tout ça. Début avril, il y a les bovins qui sortent, qu'on met dans la prairie. On évite que ça monte trop vite en hauteur, parce qu'après, sinon, il faudra le faucher, ou, hein, il ne faut pas qu'il y ait de refus de trop. Donc les, vaches, les bovins passent plusieurs fois qu'un jour, après ils vont dans une autre parcelle, ils reviennent. Au mois de juillet, on passe un coup de broyeur pour couper tous les refus, les refus qui restent. Souvent on remet les bêtes une fois après, et début septembre on enlève tout le, tout le cheptel, tout le lot. On passe un coup d'herse pour étaler tous les bouses, et tout, pour, niveler, pour que le terrain soit propre, pour préparer la récolte des pommes. Et la récolte des mares début octobre. Et, et va durer jusqu'à quand Début novembre. Donc là vous avez fait un choix de variété qui fait que tout arrive dans un mois. Ouais, voilà. Oui, ouais. c'est ça. C'est ça. Après, euh, donc les pommes sont ramassées en trois fois, trois passages. Donc les pommes tombent naturellement. On les, ne on les, les fait pas tomber. Donc on fait un premier passage début septembre euh, premier début octobre, pardon un deuxième euh, mi-octobre, puis un troisième fin octobre, début novembre. Vous êtes euh, mécanisé pour la récolte La récolte est mécanisée depuis oui. cinq ans. Okay. Ouais. On pourra la voir, la machine, quand on repartira. Ouais, <rire> ouais. ben après, c'est pour un souci de main-d'oeuvre aussi. Parce qu'avant, on ramassait en... Dans le cocon familial, je dirais. Hein, C'était les parents, tout ça. Bon, mais on passait trois semaines hein, à ramasser à la main. Mais bon, ça y est, les parents se bien acheter. Euh, il a fallu trouver une solution. Hein. Mmh. Bon, et puis après, là, comme les pommes sont vendues en Belgique, hein, euh, l'industriel était d'accord pour qu'on puisse ramasser mécaniquement. Donc, on s'est lancé. On a acheté une machine avec mon voisin qui est producteur de pommes aussi. Et la machine, euh, elle peut faire à la fois ce verger au tige et le verger bastige. Bastige, oui, parce qu'il y a un endéneur. Un, un, un il y a les pommes, on peut aller chercher les pommes en dessous de là et puis les ramener. D'accord. Du coup, alors euh, cet itinéraire technique que tu nous as décrit, ouais. pour toi, pour ta ferme, il ne semble pas très contraignant. Enfin, est-ce est qu'il est contraignant pour toi Est-ce qu'il pourrait être contraignant pour certaines fermes euh... Après, euh, peut-être pour certains, celui qui a des travaux à faire au mois d'octobre, euh, oui. c'est pas évident de euh, concilier les pommes et puis faire autre chose. Même en, même en mécanisant Même en mécanisant, vite et bien, ça va pas trop bien ensemble. Hein. Oui. Alors, euh, non, il faut avoir du temps de libre quand même. Hein, il faut... ouais. ça... bah après, c'est de, la... de la préparation, hein, le verger, hein. faut il faut qu'il soit propre, il ne faut pas qu'il y ait de branches qui traînent, il faut… voilà. C'est tout un ensemble, hein, c'est sur toute l'année qu'il faut le préparer pour la, pour la récolte. Tout à l'heure, tu as dit, euh, je mets les vaches tôt, euh, ouais. en sortie d'hiver, au printemps, ouais. pour pas que ça pousse trop et que j'ai n'ai pas à faucher. Ouais. Pourquoi tu. Il enfin, y a un problème avec la fauche Bah, La fauche, c'est pas une parcelle à pommier comme ça, n'est pas destinée à être fauchée avec les... Les matériels qu'on a maintenant qui sont quand même à de plus en plus larges tout ça, euh, risquent, on risquerait de faire de la, de la casse.. Euh, de la casse. Puis après on n'arriverait pas, il resterait de l'herbe au pied des pommiers, tout ça. Euh. Puisque le foin sécherait. Oui, il sécherait. Puis après au niveau pour les campagnols, tout ça, il faut mieux que ça soit euh, piétiné. Il hein. faut mieux que ça soit pâturé. Hein. Au moins les, les bêtes ils écrasent les galeries, et, et ça limite la prolifération des là. Ouais. Ouais. Parce qu'une bête, elle va en veau, elle, elle mange jusqu'au pied du pommier, hein. il n'y a plus d'herbe. D'ailleurs, j'y pense, j'ai oublié tout à l'heure, euh, les premières années, tu le pailles ton arbre Alors, euh, ici, j'avais demandé les, les aides de la région, ouais. et il fallait mettre un paillage. Un paillage, c'était un, un tapis en... Un feutre. un feutre en fibre, je sais ouais, pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Avec des crochets, bon j'ai mis ça, mais le problème c'est que les bêtes, euh, tss, crrr, ils ont tout arraché. Ouais. Et du coup, tu as, as mis autre chose Non, j'ai rien mis. Après, et les arbres ont... bah, après en principe, il faudrait les désherber. Ouais. Bah. Donc, toi, tu l'as pas fait Non, je ne l'ai pas fait, mais bon. Euh, ouais. euh, Là-bas, euh, bon l'année dernière, la première année, j'ai quand même passé un coup de crochet dedans, ouais, ouais. sur le mètre carré, tout ça. Bon, il euh, y a de l'herbe. Euh. Après. Euh, pour désherber, c'est soit la binette ou après, c'est le, le brûleur thermique maintenant. Il n'y a pas 36 solutions. Hmm.